Bonjour, je suis Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen et maintenant ambassadeur de VVOB, l'association flamande de coopération au développement et d'assistance technique spécialisée dans l'enseignement. Chaque année, le 5 octobre, à l'occasion de la Journée internationale des enseignants, nous participons à l'action Saved by the Bell. De très nombreux élèves et enseignants vont faire entendre leur son de cloche pour exiger, pour demander une éducation de qualité pour tous. Nous savons que les personnes ayant eu une bonne éducation ou une bonne formation ont plus d'opportunités dans la vie. L'éducation est en effet un levier indispensable pour le développement et j'ai eu l'occasion de me rendre à de nombreux endroits dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite continuer de défendre le droit à une éducation de qualité et les investissements qui sont nécessaires auprès des personnes qui peuvent changer les choses. Les présidents, les ministres, les parlementaires, les directeurs d'école. Ce mercredi 5 octobre, je vous invite tous à participer à Saved by the Bell. Inscrivez votre école sur le site. Je vous souhaite une belle réussite pour cette action.